Bref, ce jour-là, je devais tourner un bref avec des copains de création. J'ai avalé mon café et je m'y suis jeté. Le scénario prévoyait que je devais repasser, repasser et repasser. Pendant le tournage, j'ai eu une envie pressante. Pour les scènes avec des acteurs, j'avais bien dit à Mickaël de ne pas regarder la caméra. Il a regardé la caméra. J'avais dit à Sébastien de ne pas regarder la caméra. Il a regardé la caméra. J'avais dit à Lana de ne pas regarder la caméra. J'ai regardé la caméra. À un moment, je suis allé sur l'ordi pour relire le scénario. J'ai rigolé tout seul des conneries que j'avais écrites. J'ai voulu filmer le chat. J'ai essayé à l'intérieur, il ne voulait pas. J'ai essayé sur la terrasse, il ne voulait pas. J'ai capté le chat sur la pelouse. Je lui ai dit « Hey, tu veux pas jouer dans mon film ?» Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il est parti. Mais au moins, il n'avait pas regardé la caméra. À la fin du tournage, j'étais tellement banné que je me suis écroulé sur le canapé. Bref, j'ai tourné un hein, bref.